Salut à tous ce soir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de feu d'artifice de pyrotechnie. On va tester les médusas, donc c'est ces petits feux d'artifice, on va tester un ou deux, juste de vous faire une petite, une petite idée de ce que c'est. Alors normalement, c'est comme des petites, des petites ovnis, on va dire, des petits trucs que tu allumes, ça fait des étincelles, ça bouge, ça remonte, ça redescend, etc. Euh, j'ai très hâte de tester ça. Euh, si jamais, bah, du coup, cette semaine, vous avez cette vidéo-là, c'est que bah j'ai pas trop eu d'autres inspi. Et que de toute manière, c'est un truc que j'ai pas vu dans les magasins dans le coin en France. Donc je me suis dit, bah, c'est ouais, l'occasion de tester ça. On a déjà testé plein de feux d'artifice, de feux à main, de fumigènes, de choses qui permettent de se signaler de loin. Et je me suis dit que ça pouvait être dans la catégorie de ces objets-là. Parce que peut-être que ça monte à 15 mètres. On ne sait pas en fait. Et peut-être que ça va sortir du cadre. Voilà, voilà, ma main sort déjà du cadre. Donc on va tester ça. Euh, J'espère que ça va bien rendre. Donc on est sur du feu d'artifice à mèche. Mes amis, les prévoyants, on va tester donc la médusa. Donc voilà, petit d'artifice comme ça, avec des petites ailettes. Vous avez peut-être déjà testé ce genre de petites choses. On est sur un petit feu illuminé, étincelle, euh, à mèche. Donc on va tester ça. Je vais me caler là, hein. à côté de vous, et puis on va voir ce que ça donne. Vous me voyez hein Ouais. Allez, on essaye ça. Je sais pas ce que ça va donner. Wow. Sa mère, ça monte de ouf oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Mais c'est vachement cool Oh la dinguerie, comment ça monte oh. Ça fait une, une colonne, regardez moi ce champignon bah, De mon point de vue, ça se voit encore mieux. Hey, mais c'est extra C'est extra, c'est monté à... à bien facile, plus de 10 mètres donc je pense qu'on peut caler ça dans la catégorie des feux d'artifice euh, bien bien cool de la famille. Euh, des, voilà, je sais pas, j'ai pas de rime, désolé. J'en je, perds mon latin. En tout cas, bah, grave cool. J'espère que la vidéo était un peu speed et que ça vous va un petit peu mieux, ce genre de rythme-là. Euh, je vais en rallumer un. Vous filmez ça un petit peu mieux. Euh, bah, surtout, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air. quand même C'est incroyable, si jamais tu t'as jamais vu ça, comme moi. Euh, vous pouvez trouver ça sur Ultra Factory. J'en ai fait une vidéo, vous la trouverez sur ma chaîne et vous pouvez euh, acheter euh, autant de feux d'artifice, c'est cool Allez, on allume et on va kiffer Allez Bon par contre celui-là, il a claqué un peu bas. Il n'y a pas bien décollé. Bon, bah j'espère que t'as quand même kiffé. Hein. Allez, ciao, ciao.